Il, il, ça, il prend sa part de.. de, de comment ça s'appelle C'est une spécialité de Nîmes, curée avec de l'ail. En tout cas, bon. Et il va chercher son assiette et il vient l'apporter à mon mari. Et, et va, Lucien lui dit, mais ça y est, Pablo, je ce qui veut dire qu'il était tellement au petit soin pour nous, c'était très touchant. Mais il voyait Lucien comme son fils, enfin je sais pas. C'était l'amitié absolue. C'était parfait, il n'y avait rien à dire. Ils étaient faits pour être, ils étaient faits pour être ensemble jusqu'à la fin de leur vie.